Alors, euh, depuis euh, deux ans, euh, la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre euh, a mis en œuvre, euh, je dirais, l'élaboration du projet alimentaire territorialisé du Nord-Grande-Terre qui nécessite euh, une co-construction avec tous les acteurs du territoire, en premier lieu les agriculteurs, mais aussi les institutions telles que la Chambre d'agriculture, les collectivités régionales, régions, départements et surtout l'État. Et différents ateliers ont été mis en place pour, euh, je dirais, de façon globale, euh, envisager euh, de développer euh, l'économie agricole du Nord-Grande-Terre à travers un projet alimentaire qui consiste à donner à nos habitants du Nord-Grande-Terre à consommer local. Et pour cela, nous avons ciblé euh, en partenariat avec l'éducation nationale une éducation par le goût des enfants euh, qui sont d'abord dans les classes maternelles et primaires et ensuite au collège et plus loin. Et aujourd'hui, il s'agit en fait, après deux années de travail, de synthétiser les choses pour pouvoir produire ce document final qui s'appellera projet alimentaire territorialisé du Nord Grande Terre. Les ateliers vont se mettre en place tout de suite parce que la réunion de ce matin était en deux parties. La première partie, c'était de la restitution de tout ce qui avait été déjà fait à travers les différents groupes de travail. Et maintenant, on va refaire une séance de travail par atelier pour avoir de nouvelles idées mais aussi conforter ou infirmer tout ce qui était déjà fait auparavant et afin de produire dans les semaines qui viennent ce projet alimentaire territorialisé du Nord-Grande-Terre. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, donc là on est à la phase finale hein, de l'élaboration euh, du plan d'alimentation territoriale du Nord-Grande-Terre. Et qui dit plan d'alimentation territorial, ça veut dire qu'on a une approche systémique où euh, différents acteurs interviennent. Des consommateurs des producteurs, des agro-transformateurs, mais aussi euh, d'autres euh, acteurs hein, qui interviennent dans le service lié à l'agriculture au sens large. Nous, INRAE, en fait, on intervient sur ces différents maillons. D'abord, en matière de production, ce qui est important pour nous, c'est d'assurer la transition de systèmes agricoles où on utilisait beaucoup d'intrants, je dirais, chimiques, d'intrants de synthèse, vers des systèmes agricoles où euh, ces, ces intrants ne sont plus représentés, où on a une agriculture beaucoup plus basée euh, sur du naturel. Quoi. En gros, c'est concilier l'agriculture avec euh, la protection de l'environnement. Donc c'est ce qu'on appelle quelque part euh, là, les, les techniques euh, d'agroécologie. Donc euh, dans l'approche euh, que l'on a au sein justement de ces systèmes alimentaires, dans les actions de formation et de conseils qu'on aura avec les agriculteurs, c'est justement permettre à ces technologies de diffuser. Ensuite, on a le volet consommateur. C'est particulièrement important parce que si vous produisez et que le consommateur ne, ne consomme pas ce que vous produisez, eh bien votre initiative est vouée à l'échec. Donc là aussi, ce sont des, strat des stratégies à mettre en place, hein, notamment des questions de labellisation des produits, de traçabilité des produits, pour que l'agriculteur, pour le consommateur qui va consommer ces aliments-là, sache que voilà, il consomme euh, des produits euh, issus euh, d'une agriculture saine et issus du terroir guadeloupéen. Mais le consommateur, c'est aussi celui qu'on a besoin d'éduquer. On a le besoin de l'éduquer à des principes d'alimentation durable. Les principes d'alimentation durable, c'est beaucoup de choses. C'est déjà des principes de base en nutrition, comment manger correctement, mais aussi c'est des principes de base pour connaître l'impact de notre assiette sur l'environnement. Euh, certaines alimentations, euh, certains plats auront des impacts carbone plus ou moins importants. Donc Nous sommes aussi là pour, pour, pour lui parler de tout ça. Donc l'éducation du consommateur. Et le troisième volet dont je vous parlais, c'est l'agro-transformation. Donc là aussi, nous sommes en train de co-construire des, des itinéraires techniques hein, pour permettre de transformer ces, ces, agros, ces, ces produits agricoles tropicaux hein, avec l'université, avec l'Institut Pasteur, etc. Parce qu'il faut savoir si l'agrotransformation est très développée pour les produits dits tempérés, eh bien, pour les produits tropicaux, on a des marges de progrès particulièrement importantes, sachant que ces marges de progrès, on doit quand même les réaliser dans des contextes où il nous faut des technologies adaptées à la petite taille de notre territoire. Aujourd'hui, c'est une étape importante du projet alimentaire territorial de la CNGT euh, parce qu'il s'agissait euh, de mettre en commun le travail de co-construction qui a été fait par plusieurs ateliers, euh, de diagnostic, de réflexion sur des actions à mener en termes de développement de l'alimentation, euh, développement économique, développement des structures agricoles, développement de la filière d'agrotransformation. Donc voilà, il y avait eu euh, par plusieurs ateliers précédents euh, pas mal de réflexions et, et, et d'idées qui étaient sorties de, de la rencontre euh, entre plusieurs partenaires, qu'ils soient institutionnels et privés. Et aujourd'hui voilà, il s'agit de mettre en commun tout cela de façon à ce qu'on puisse euh, élaborer, on va dire, le plan d'action final du projet alimentaire territorial du territoire. Alors, les pistes, bien entendu, consistent à... à alors, si on parle de, de, de, de l'alimentation, euh, notamment, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir inverser la tendance et de permettre euh, aux locaux, notamment en passant par les, par les enfants, mais bien sûr tous les citoyens, de, de mettre dans leurs assiettes beaucoup plus de produits locaux. Donc, une grosse piste, comment euh, sensibiliser l'ensemble des acteurs aux produits locaux Donc, on va s'orienter beaucoup vers... Euh, vers des actions qui visent à sensibiliser les enfants, les parents et tout le monde autour des produits locaux et de l'intérêt des produits locaux. ça C'est une grande piste. Euh, bien entendu, pour avoir des produits locaux dans nos assiettes, encore faut-il les avoir en termes de production et d'approvisionnement. Donc un gros travail est en train d'être fait actuellement auprès de l'ensemble des agriculteurs de façon à les accompagner, à structurer les filières, à les accompagner administrativement, à les accompagner techniquement, à les accompagner financièrement. Et pour faire cela, nous avons passé quand même pas mal de partenariats avec différents prestataires qui accompagnent les agriculteurs sur le territoire, donc à se structurer. Très important parce que sans produits et sans, euh, on va dire, producteurs structurés, on ne pourra pas avoir d'une façon régulière et de, et de façon qualitative des produits dans les assiettes. Donc, vous voyez, en fait, le projet alimentaire territorial de la CNGT intervient sur plusieurs facettes autour de ce qu'on appelle un cœur de réacteur, qui est un atelier d'agrotransformation de produits alimentaires que nous sommes en train de construire. C'est quand même près de 10 millions d'euros, c'est pas rien. L'idée, c'est de pouvoir, grâce à, cette, à ce cœur de réacteur, cet atelier semi-industriel, de pouvoir récupérer la production des agriculteurs pas forcément en, en, en, en totalité, bien entendu, on n'a pas cette prétention, mais en tout cas, capacité à récupérer des produits locaux du territoire avec une traçabilité, faire la première transformation et permettre ensuite à ces produits qui, sont, qui ont cette première transformation d'être euh, ensuite, euh, pouvoir être récupérés par les cuisines centrales du territoire. Ça, c'est une chose. Donc, grâce à cela, on permet aux communes centrales de mettre dans l'assiette des enfants des produits locaux mais également de mettre à disposition des produits, on va dire, presque préparés à destination d'autres acteurs. Et là, on peut parler des agrotransformateurs qui, eux, vont faire de la transformation complémentaire pour créer de la valeur ajoutée sur notre territoire, donc c'est très important, mais également les restaurateurs. On peut tout à fait imaginer que grâce à des produits qui sont prêts à l'emploi, des restaurateurs puissent plus facilement mettre dans le plat aussi, donc euh, dans, dans leur restaurant, hein, beaucoup plus de produits locaux, que l'on a actuellement. Donc l'idée globalement c'est ça, c'est de pouvoir créer une vraie filière de A jusqu'à Z qui permettent euh, le développement de l'agriculture dans le territoire, le développement d'une alimentation beaucoup plus saine et créer simplement de la valeur ajoutée du développement territorial euh, sur la CNGT bien entendu, mais à l'échelle de l'ensemble de la Guadeloupe. Bien, merci.